et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de ce mois de juillet. On commence avec le Soleil en Cancer, bien sûr, euh, comme tous les ans, et euh, il se trouve au zénith de votre euh, zodiaque et accentue. <rire> comme si vous en aviez besoin, accentue votre sens des responsabilités. Bon, alors évidemment ça dépend de votre âge, mais je pense que euh, euh, assez tôt, euh, la balance peut avoir euh, euh, le sens des responsabilités, et peut se sentir coupable si jamais elle ne s'occupe pas de ses responsabilités en question. Euh, alors qu'est-ce que ça peut être comme type de responsabilité euh, que vous allez devoir euh, prendre en charge ce mois-ci à mon avis c'est du côté familial hein, euh, ou peut-être boulot aussi hein, c'est possible que vous ayez euh, un travail à faire euh, et que vous soyez obligé de euh, vous y investir à fond parce que c'est un c'est quelque chose dont vous savez que ça peut euh, hein, être un succès hein. vous pouvez atteindre d'ailleurs l'un de vos objectifs avec euh, cette conjoncture, hein. mais toujours avec une notion de ben, « j'ai travaillé euh, longtemps, euh, j'ai fait des efforts » et euh, donc euh, c'est en quelque sorte une réponse, une récompense. Maintenant, sur le plan euh, familial, c'est sûr que si vous êtes en vacances, bon, euh, euh, il y a certaines euh, euh, règles que vous allez devoir édicter, des règles de, de euh, vous savez, de distanciation sociale, enfin tout ce qu'on nous euh, dit à longueur de journée, de manière à, à ce qu'on on ne se retrouve pas de nouveau euh, dans la même situation qu'au mois d'avril. Hein euh, donc euh, vous allez euh, vous engager vous-même euh, dans une, euh, dans cette euh, volonté de euh, faire respecter, aux gens qui vous entourent, et donc à votre famille, ces règles et ces, euh, toutes ces dispositions qui sont indispensables. On en vient à Mercure qui elle-même est en cancer depuis un certain temps, euh, puisqu'elle y fait une boucle et elle redeviendra euh, direct le 12. Donc Quoi que vous attendiez, quoi que vous ayez mis en route et qui s'est un petit peu euh, euh, arrêté ou qui a ralenti, etc., Eh bien ça va reprendre après le 12. Hein. Donc c'est pareil, c'est une question aussi de, de, de règles à faire respecter, de fermeté à avoir avec les membres de votre entourage, et en particulier vos enfants, et euh, si ce sont des adolescents encore plus, il va falloir tenir votre monde, tenir ceux qui vous entourent, et euh, dans le but tout simplement de les protéger parce que il faut quand même le dire vous êtes quelqu'un de très protecteur hein, euh, et, et, et vous avez vraiment le désir euh, c'est naturel chez vous euh, de protéger ce que vous aimez et, et euh, bon encore plus euh, par les temps qui courent hein, euh, bon même si euh, il n'est bon on est j'enregistre cette vidéo c'est le mois de mai on est encore euh, bon un peu sous le choc mais bon peut-être que euh, quand cette vidéo passera euh, il y aura plus de problèmes qu'on sera en vacances que tout le monde bon et c'est vrai que ce mois de juillet sera plutôt sympa hein, parce que je vous ai pas dit mais à partir du 22 le soleil sera en lyon et là vous serez vraiment dans une ambiance extrêmement amicale mais aussi ça va vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décoincer. Quand euh, mercure va reprendre une, une marche directe et euh, euh, de toute façon vous pourrez dire ce que vous pensez et vous le ferez sans avoir la crainte de blesser ou de ne pas dire les bonnes choses ou d'être à côté de la plaque euh, non vous serez euh, un, un franc du collier et il faudra l'être parce que euh, justement c'est ce qui fera qu'on vous écoutera et que on fera attention à ce que vous dites On continue avec Vénus. Alors là, c'est du gâteau, hein un, un bon gâteau à la crème. Euh, bon, alors Vénus, elle est depuis le mois d'avril, elle est en Gémeaux, elle est bien placée par rapport à vous, et il y a quelque chose qui va bien. Hein euh, je ne sais pas quoi parce que ça dépend de du secteur dans lequel se trouve Vénus euh, lors de votre naissance. Mais bon, il y a quelque chose qui va bien, qui vous plaît, qui fait que vous vous sentez euh, tout d'un coup euh, avoir de l'importance. Vous sentez que vous avez pris de l'importance. Alors, vous pouvez avoir pris de l'importance parce que vous avez réussi à atteindre un objectif, hein, puisqu'on est en période cancer, mais vous pouvez vous sentir important aussi parce que vous êtes aimé, tout simplement, vous êtes euh, apprécié, euh, on vous dit des choses euh, euh, flatteuses pour votre amour propre, euh, euh, vous, vous, on parle de vous, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que tout d'un coup vous avez une image de vous-même qui est nettement meilleure. Et alors bon, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui, qui vous dit des mots d'amour absolument magnifiques, qui vous lit des poèmes, je ne sais pas, mais euh, Bon, vous pourriez, hein, même si c'est rapide, même si ça ne dure pas, euh, vous sentir un peu euh, comme étant l'élu, hein, l'élu de quelqu'un ou euh, dans votre boîte où vous travaillez, euh, ou même au sein de, de votre famille. Hein, euh, Puisque on est en période cancer hein, jusqu'au 22 et que c'est la famille qui est au premier plan. Donc euh, la famille peut tout d'un coup euh, vous trouver absolument admirable. Hein euh, ça n'est pas du tout exclu. Euh, les rencontres aussi peuvent être d'actualité si vous êtes en voyage. Hein. Vénus est en secteur 9, donc euh, ça n'est pas chez vous. Que vous ferez des rencontres bon ça je veux dire c'est logique mais bon bougez vous sortez partez si vous le pouvez parce que ce sera l'occasion de faire des rencontres on termine avec mars hein, votre euh, alors elle se, elle occupe le bélier hein, depuis le 28 juin et elle va y rester jusqu'en janvier euh, c'est donc euh, là une espèce de, de, de climat euh, de rivalité on va dire alors c'est vrai que si vous êtes en, en pleine réussite de quelque chose euh, comme on, on peut le penser et surtout pour ceux du premier décan euh, bah vous pouvez faire des jaloux hein, euh, et on peut euh, se mettre en, en rapport de force avec vous euh, parce que euh, euh, peut-être que on, on vous enviera ou on... il y a avec Mars souvent cette notion de euh, on, on voudrait bien euh, hein, vous écraser un petit peu mais euh, donc là euh, apparemment vous ne vous laisserez pas faire et puis vous aurez cette espèce d'assurance que va vous donner Vénus et qui va faire que vous pourrez euh, parer à, à toutes les attaques que vous pourriez subir parce que euh, donc je me répète on vous jalouse ou on vous envie maintenant il, y a, il peut y avoir aussi euh, enfin je ne sais pas s'il y aura vraiment euh, un conflit dans la mesure où, où Mars est encore hein, assez rapide hein, c'est le mois prochain que ça va être différent mais euh, bon là je pense que il y aura des petits accrochages, si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'il y ait un vrai conflit durable. Hein. Euh, de toute façon, euh, avec votre Vénus en Gémeaux, vous saurez atténuer tout tout tout atténuer, puis arrondir les angles aussi, hein, parce que bon, euh, vous n'aimez pas les conflits, hein. vous rejetez tout ce qui est conflit, donc euh, bon, euh, l'agressivité des autres, vous ne la supporterez pas très longtemps.